Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un traitement d'un nid de frelon européen Parce qu'un arbre est tombé Ouais, un arbre est tombé et du coup il s'est cassé Et euh, ben, il y a un gros nid de frelon européen Et ils doivent venir couper, l'assurance doit venir contrôler Ils doivent couper l'arbre, donc il faut traiter ce nid de frelon européen Allez, je vous montre Alors regardez l'arbre Ouais, il est tombé Il va jusqu'à là-bas alors en plus ici on est sur un, une pension où euh, ils gardent les chiens Donc ici c'était un, un morceau de terrain où il y avait des chiens Donc heureusement quand l'arbre est tombé, ben, les, chi les chiens n'étaient pas là Je vais vous montrer le nid, parce que je vais me rapprocher un peu Donc c'est du froid européen Donc l'arbre s'est coupé en deux Et euh, la cliente m'a dit qu'ils ont reconstruit, le, ben, ils ont refait une isolation Parce que le nid était coupé en deux Allez, Je vous montre ça vite fait Alors, vous le voyez, il est juste là. On voit le morceau du nid. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller et on va aller voir ça de plus près. A de suite, les deux. Allez, allez c'est parti pour le combat Allez, on va aller voir ce, ces petits frelons européens, là. C'est dommage. Mais euh, heureusement qu'il n'y a eu personne qui s'est blessé, qu'il n'y avait pas de chien au niveau, au moment où ben, c'est s'est tombé, parce qu'il n'y avait avoir le chien écrasé et des piqûres aussi. Allez, je vais essayer de placer l'autre GoPro. Allez, c'est parti Ouais, Regardez-moi ça. Regardez, ils ont fait l'entrée le, juste là. Ah, ça reste magnifique. Donc on voit que l'arbre, ben, bah, il s'est coupé en deux. Hein. Donc on va essayer de voir comment c'est fait dedans. Ouais. Il y a du monde là. Hein. les galettes. Regardez-moi ces galettes. attaque, ouais. Ça aurait pu hein? oui. être dangereux, imaginez-vous, il y avait des chiens ici, il euh, y a eu une attaque. Heureusement que les chiens n'étaient pas là quand l'arbre est tombé. Pour les deux raisons, hein? pour l'arbre qui tombe et les trois Donc du coup, ils ont reconstruit. Leur de Ah, c'est magnifique. Ah, il y a un matraquet Malheureusement. On va quand même vérifier s'il n'y a pas un autre morceau quelque part, un hein, autre nid. Quand même, l'arbre, il est assez grand. Regardez, à mon avis, ça va très profond. On nettoie un peu l'écran. Regardez, ça sort de là. A mon avis, ça rentre là-dedans aussi. Regardez-moi les galettes. Regardez-moi comment ça sort. Il n'est pas petit, il n'est pas petit. On va mettre un peu plus de poudre parce que demain, il y a les espères qui passent. Donc il faudrait qu'il n'y ait plus de frelons. Mmh. Salut toi quest que tu veux faire Il est tout blanc mmh. Regardez Alors, est-ce qu'on voit quelque chose dessous Ça reste magnifique hein. Allez, On va vérifier un peu autour de l'arbre si on voit autre chose comment ça va, Je vais regarder comment ça se déroule. Ça a pas mal, ça a l'air pas mal, il y a des gros, des petits. et y a des fondatrices en forgaille. Bon allez, on va repartir. On va laisser agir. Bon, voilà les Dédé, c'est fini, j'espère que ça vous a plu, vous avez vu, ça reste quand même dangereux, il fallait le faire, Là, les gens doivent couper l'arbre, les assureurs doivent venir demain, voilà, on est dimanche et le lundi, c'est pour eux. Allez, à bientôt les Dédé. Toi qui n'es pas encore un petit Dédé, fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.